qui tomber divers armes et machines saisies. Après trois jours, la police fait app mener opération dans site capital, là, selon déclaration, coordonnateur Sinapoa, qui c'est Lionel Lazare. Réel, nos base vite l'homme, un pile soldats sauvés qui te base là, à cause mouvement calé qui lancé chef de gang qui soldat soldats yo de lâche, elle promet que peuple haïtien la correspond en à yo. elle population lâchée et boulée des bandits. Monsieur Sayo qui t'a tenté de détourner un camion marchandise, et bien population détournée, hôpitaux. Après, Moun Thomas Zofin mette calé sous quatre bandits qui tap fè la pli et le botan en zone. eh bien, yon arrivé libéré. plus passe 10 moun, yon te kidnappé. Gros drame, nan on a Bandit débarqué dans une cérémonie, vaudou qui t'a fait. Y'a tout a plus passé quarante mounes qui t'a participé dans cérémonie, Rachemaboa, ensemble avec Maril. Dossier l'église épiscopale, voun la, Zimbabwean, peu pas sorti dans silence-lit, et acquisez trois moun mounes qui t'a responsable, non l'église épiscopale, cité dans un scandale, trafic zam, à trafic bal, non pays d'Aïe. Mesdames, et messieurs, bienvenue dans le journal tout haïtien connecté ou sous taxe 609, Fouko Zami info qui a présenté ou édition Sila. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en Encore une autre fois, ou merci, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou acte patience ou. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez, et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir, en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sur chaîne, n'hésitez pas hésiter à activer la cloche notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. Zami Paou. Bouakalea continue à faire chimel dans la ville de la province de Boakali a red red nan sous selon responsable Sinapura Oui, la police a frappé red red non moment n'a à selon déclaration Lionel Laza, yon syndicaliste en dedans la police. En pile bandits en mouri, diverses machines saisies et non seulement ça tout y prend diverses armes, mais malheureusement il déclarer il pas en mesure pour le baillon chiffre exact Ici, là qui t'a parlé dans radio qu'est-ce qu'il y a informé la police il informé la police récupérer avec diverses machines et en pile bandit tombé donc mademoiselles et messieurs machine bandit yo ont volé c'est pendant d'ailleurs a kidnapper moun yo t'aller ensemble mais jusqu'à présent Grâce soit rendue à Dieu, c'est que pas gagné un policier qui victime et nous dit victoire pour la police, victoire pour le peuple haïtien. Lionel te profite moment ça tout pour saluer des policiers qui engagent yo à fond dans la bataille là. Responsable Sinapoa fait appel ensemble avec la population pour continuer à collaborer ensemble avec la police pour éliminer gang gangs ensemble pour accaler peuple haïtien. À propos de Matisse la justice là, tu considéré comme un territoire perdu. Lionel GTI de ça est déclaré pas sous le territoire qui perdu. La police doit récupérer tout pour peuple capable vaquer ensemble avec toute activité sans limite. Baggé camper, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, hier, c'était troisième jour, intervention misclé dans Fief, chef de gang ISO. Donc, jusqu'à 6h30, la police peut corriger, objectif li. Mais, peut pas ici, selon les information, c'est que la police, déjà dans le périmètre, t'y Donc, moun cap fait route pour au matissant mes amis. Prends un pile, un pile, précaution. N'apprends-t-elle dans la commune de Kouadebouke, gros drame dans la ville. Plus de 40 personnes mouri dans une cérémonie Vodou qui tap organize. Dans la soirée 5 mai, il y 40 Yo, quarantaine, moon, please, m'en bois, ensemble avec Maril, m'en qui s'est Mireille Batélémy, et bien, peuple haïtien, bandits, yo, raché, yo, en bas, manchette, et non seulement ça, tout, vide des balles, sous chrétien vivant, Cérémonie, ça, qui tape déroulé, caille m'en selon Miguel Paulette, qui s'est casette, qui se casette dans zone, L'idée, di il divers cadavres qui boule, Eh bien, peu pas ici, Maboa qui patte capre bal, bandit au tapral rachel à manchette. Raison à ça qui passait, c'est que Mamboa, patte avec six bandits, que il une cérémonie qui t'a fait dans la zone. Donc, yon y a un dossier na continuer à suivre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le moment pour nous rentrer dans dossier l'église épiscopale. Bon, dossier ça, ce pas un petit dossier qui piti même. Pendant semaine là la, la police nationale annonce yon mette en mettait en un bacode Père Fritz Désiré. vundla qui est un Zimbabwe, la police a cherché. Et dans le dernier rapport de CPJ, vous mettait eu un fait qu'on est un dans un départements dans Monsieur qui jouer rôle pour Spilate li pendant dernier moment mayo li a accusé trois autres moun dans dossier qui c'est Dieu Day, François Samson, Rémi Lendor. Pour vous là, manti do place ensemble avec vérité. C'est non de SCPG pour venir oui ti si copain. C'est pas reto barrager avouer voice criti non non non. Dans DCPJ pour marcher pour vini donc, Monsieur qui dit m'anti doit faire place ensemble avec vérité pour capable fixer responsabilité chaque monde dans le dossier cargaison Zam -Ak «Bal la peut ici. Je vous rappelle, depuis 13 juillet 2022, la police nationale a cherché vous là. À travers notre vocal journal Haïti Info Pro eh bien vous ne l'a fait qu'on y a sale image il y a une sale réputation. Vous avez une image à réputation. Elle a traqué pour la dans ce petit pays. Vous ne l'avez fait est Papa haïtien. Position dans l'église épiscopale. Pas capable de permettre, franchise de l'église pour nous faire trafic de sa magbal. Il y a un pasteur, qui était engagé avocat pour Gina Rolls François Samson pour gérer ça au Eh Eh bien malheureusement les ont contacté moi pas de cas aider sorti yo. parce que moi pas de pouvoir aucune autorité pour m pour m accorder franchise gagner Johnny docteur c'est seul moun qui est capable accorder franchise peux pas de bagaille comme ça donc mesdames mademoiselles et messieurs selon vous là Johnny docteur Rémi Lindor ensemble avec Johnny Day, qui est responsable sale image l'église épiscopale Derrière scandale ça c'est eux même qui servent Et Johnny c'est number un. Monsieur caché dossier important yon, pièce à conviction autorisé par ministère finance et économie Selon vous là, personnage central dossier, c'est Johnny Docteur, à l'attraque pour la Vicaïté. Architecte qui manipulait les vieilles qui gère son ministère finance dans elle, qui approuvait approuvé franchise pour compte l'église épiscopale. Vous ne la faites connait, c'est dans un hôtel dans Port-Salut, il qu'on utilisait souvent pour engager franchise dans non l'église épiscopale. Vous ne la ce pas un barrage pour être pour bra bra bra C'est dans DCPG DCPJ. vini viens, viens, viens, viens, viens, viens, là, c'est viens, viens, ou viens, viens, viens, viens, viens, explication. viens, viens, qui viens, qu qui viens, qu viens, compte viens, chaque mois pour aller sous C'est viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, tout. pas mentionner ça. L'argent a sorti sous compte l'église, traversé à sous compte. C'était pour faire qui ça Toute pessa yo peuple <laughs> excuse. Toute pessa yo qui impliqué dans le dossier trafic Zamak trafic balle là avait saluer sale l'image l'église là. la l'église <laughs> a belle image papa. Et non seulement ça, tout vous là faut pas oublier Tékoukan de madame Wakasside. Son nom ka kebe femme douce li gen trois pitit ansanm avec fia. li vide assis di visage damna, ki sa moun sa pa fè peuple haïtien c'est pas barragé à pou vini Vinna de CPJ, DCPJ vinn di yop e sa image et puis les ça de DCPJ après est-ce que image la salvrai a est-ce qu'elle pas salvrai Mesdames madem, mademoiselle et messieurs dossier premier ministre Ariel Henry. premier ministre la gen pou la participer non, koken cérémonie, fête fête drapeau pays d'Aïti, 18 mai kap là et la el ap fête nan nos pays. Parce que, li pa ka fête akaye pe pa isye, puisque, bandi yon kap bataille tout près, son territoire perdu, yon même yon pa bral ladan. Ok? Mais c'est nan nos pays yon bralé. Mais, nan ta qu'on konne, position petite de sa ligne, par rapport ensemble avec décision ça parce que au capable de rappeler ou dans chou passé yo Moïse Jean-Charles té d'ailleurs t'a fait manifestation faut Ariel démissionne il était même venu ensemble avec KTPS Kote conseil transition ça Moïse Jean-Charles et puis je dis Ariel pour aller fêter 18 mai dans grand non pays Kote fête ça qu'on fait là pas fête parce que yo traité zone ça des territoires perdus et puis connia là, Ariel a fui l'école, il prend dans Grand Noel, prend la école. Et qui kote cérémonie a fait s'il vous plaît Na université République Dominicaine de Fennefa avec, il était faire cadeau c'est nous pas conn construire voler seulement nous voler dans la vie nous. Donc mon non non s'il vous plaît. Faut nous mettez nous soumettions. Mou Mon non non c'est pour camper pour Ariel, ban nous explication de Jovenel Moïse. soit Ariel Banou explication sur de Jovenel Moïse parce que on pas président pas ka sorti nan non et puis nèg nan louest manje après ça pou y al flaner nan non n'importe comment Elle a pas ka faire comme ça donc si que nèg yo fin gangstérise pays hein? Et yon même qui gué contrôle gang, yo. Ou capable population a lancé opération bois calé. Et bien gouvernement li même li peuples a pas fait jouer de beaux Malgré ça, bandi yo a fait nous. gade gardés, yo. Gardez calme nous. Pas fait enier, quittez tout, yo nous. Quittez, quittez vos les petites nous. Quittez vos déchappiers, nous. Mais le bral nan, non, le bral Parce que nous a sécurité fon veye nan jou kap vini yo fet vètse ou ka saisi wè c'est okay ou al vètèl ou ka saisi se c'est nan ni pou alvetel, fetel parce si on met ton groupe gang la bon c'est ça sa ça ou fait pi bien et c'est calmons son yo ye côté yo passé yo kite trace yo si ni kite guyon ça ou continue à flaner quatre coins pays et eh bien c'est nous même ka ou ka pa rappeler ou nan jou passe ou Papa pa Président Jovenel Moïse, yo kon di Jovenel pas ka tel kote, pa pa tel kote, pa pa tel kote, politicien yo. Se yo même qui ta préparé à te créer gang, mette barricade, manifestation. Donc go se de kote, Jovenel Moïse pas choisi aller Dans la cérémonie, fe ceremonial, ou jose fe o mi pana, se pou evite ben de sang. Mais je ne dis pas à peu après ici, après fini de 4 pays, c'est au même encore c'est un territoire perdu. Et quand ils n'arrivent pas affecté, quand ils pas arrivé, mettre gang kampe, eh bien c'est là yo, yo a marché. Cela, yo, décidé limite parce que ont fait des Parce que l'autant de fait dans zone de eh bien, qui passait? Les fête drapeau en pile monde moun ki qui dans zone vendre et non seulement ça tout grand pile moun yon rentre ticob mais là que temps en temps n'a créé gang mette nous série de zones qui très très important pour pays ya, série de communes qui fait l'histoire à pays et puis n'a pété courir n'al dans l'autre ça nous veut dire nous quittons ça et puis nous pralon l'autre côté et puis gang yo ap marcher derrière nous parce que c'est nous même qui tête gang yo donc, population, il hein, faut euh, que nous stoppions ça. Il faut que nous stoppions. Et nous, capables, pour que les si monde qui mourit dans Akaye Excusez-moi, pour c'était le si monde qui mourit sous ce matelas dans Cabaret Le gouvernement n'a jamais dit oui. Même les autres tweets n'ont pas fait. Ils n'ont pas dit que, eh bien, commission qui met des pour qu'on quantité qui cite la famille qui est victime. Comment ils peuvent supporter Ils n'ont pas même de ça. Y a juste passé très souli, et puis y a pété courir, puis y a rentré dans le grand nom. Donc, si nous quittons rentrer, après ça Christophe te vint fait, neg dans l'ouest, neg dans le sid, si nous quittons passer, puis y a continué de même bêtise, après y a fin tout yon président, c'est nous même qui Parce que, faut que nous apprenons pour responsabilité, si nous sommes bloqués, rentrés nous à bloquer, nous sommes morts, nous sommes courus qui nous sommes. Il a fermé sous ça et puis il pété courir à l'autre côté. Non, pas ici nous pas capables, non bêtises comme ça. Faut nous camper en quoi? Parce que moi toujours dis le par Boricite. Faut dire j'en ai pays d'Haïti six nous chercher une solution plastique. Imaginez oh Matti problème nous pas aller chercher à passer par la boule par Saint Jude en lait mais non nous mobiliser et diriger au prendre responsabilité nous forcer pour résoudre problème problématique parce que immédiatement bandi en ou ouais, ou courir qui tes hommes ça va ou aller passer en l'autre côté ou mettre crème nègre pour aller mettre en l'autre groupe gang en l'air encore pour continuer bon problème on ne pas chercher une solution plastique mais on résoudre problème le gouvernement peut te courir passer l'autre côté là, le nanon la le et puis le à akaye nan mi Buta, et mouna akaye yomèm, comme yon fait faire vivre. Et mouna kabare même, ou kite yon pour mourir, ça fait. Kita bonzi yon fait ça yon vle, et bien, peut pas yon comprendre que c'est nèg ça yo qui kan derrière yon insécurité a, ba bayon, bois akale yon pa yon, pour yon prendre responsabilité. Donc, mouna nan mobilisé parce que fok mouna akaye même yon viv, fok mouna kabare même yon vivre. Yo c'est mon tout. Yo gen droit à la vie, yo gen droit à la sécurité, yo gen droit à la santé. Yo pa gen droit pété péter, qui kayo kon comme ça. Donc si vous yo ça, yo pa jam danye sou sous dossier ça. Yo fait comme si yo pa konne que gen massacre qui fait dans zone en pil moun courir kite kayo, Plus passé 8 moun dans la main et puis force ti moun. Ou met temps dans jou k'ap vini yo. Et bien fait 2 Nous ca saisir ouais. C'est dans c'est mm -hmm. nanip y a fetel, parce que y getan met ton groupe nan no. en tout cas bouche grand moun senti mais parole li pas senti mesdames mademoiselles et messieurs eh bien hier vendredi mwen di ou population nazon fait gros merveille des bandits prennent bois calé messieurs ça y ki qui tante tenté de détourner un camion marchandise eh bien ces population qui détournaient yo en ba kout manchette ensemble avec yon ti gaz kek tchou, avec des trois graines alimette yon voye monsieur yo bay baron Bouakalé pirède dans commune tomazo, après eh bien population ensemble avec la police fin voye baï baron quatre bandits monsieur yo qui te kidnappé divers chrétiens vivants. et eh bien selon dernier information peuple haïtien 10 moun arrivé jouen libération N'a pas débarqué dans tigouave, n'a salué tout staff radio, préférence FM. Guillaume madame, papa qui c'est madame Lebrun, qui dénonce Marie, qui est Tijan. Tijan, qui finit caler madame, elle finit madame dans pas ici, après ça, l'ivle, pour faire an l'amour ensemble avec fille. Comment comprendre le dossier ça? En des qui tapent, porter plainte pour monsieur, parce que, ou pas fini fin battre une femme, et puis après ça, on vini pour faire un mois, fille encore. Avec avez dit vous bois dit tout. Non, non, non, non. non on n'est pas arrivé là en tout cas avez dit que et ou même vous avez dit que vous avez dit que a avez dit que Aïe avez a que vous avez dit vous Qui a fait agressif okay. moi. La moi. On a li madame chaque passé. Y'a yon kaye pou moi mm -hmm. non mon soldat. Konala, ou pa antre nan riel madame, et ti Jean très bien qui est ce mois-ci Maud parce qu'elle mm -hmm. connaît que l'a fermé kay mité. Eh ben, madame ni, jos dit non ça ou se femme douce li. Ou c'est femme de stéti chéri, on a allé maman. Et la bat moi okay. tout temps. Mm -hmm. Tout temps la bat moi mais plus ça m'a dit ce mercredi 10 mai. Mm -hmm. Les premiers. Hey messieurs messieurs Tijan messieurs Tijan pas qu'à battre ou une mm -hmm. belle grimelle comme ça Hein une mm -hmm. belle grimelle comme ça met max Non ne faut pas comme se... pas bah, n'importe grimelle non une grimelle naturelle fait journée. les met en dedans là. moi te descend bon tribunal de père m'était venir chercher un nappe caillon seul l'aime mm -hmm. pas rate il moi dire moi ta j'ai sur un nappe kayon on somme, lui les sommes n'arrive les le, le bref, tout le monde connaît la famille le bref très bien la ville tu vois. Quand mm -hmm. y allait montrer, on tout prend les bourrés m'a dit dans Kayla. Mm -hmm. et puis lui allait moi matol, lui clouer potte li Oh, mais n'ég jalou. jalou. yra... la jaloux, n'ég la jaloux, ça passe même comme, qu'on y allait les gars les matol clouer potte là, sale doute fait même, est-ce qu'elle non non bay la condition compliqué. Le cloure porte li de quoi mm. voisinage baka pot em seko. Okay. Et puis la bat moins la maltrete comme son grimelle tout moun wow. et mouen ka tout côté Oh à -il. mes amis mes amis Jean. Ti gens, ti gens pas qu'à bat madame mes amis. A elem... et bati, je ne comprends pas, garçon, Gars, expliquez-moi comment vous êtes. Pour femme, monsieur, oh bébé, oh bon, oh bon cher. Hein? Pour femme, n'a pas fort doux après ça pour avoir les sentiments, pour avoir calé le dégoût. Mais, mais c'est quoi l'histoire, les gars? Hein? Les gars, hein? Qui cause ça? Hein? Quelle histoire? Nous ne pas capables de battre mes hein? Pour femme, n'a pas fort douce. Fait bon t'y manger pour vous prendre soin, hein? Permettre que c'est t'y fait mal pas choué ou, les <laughs> t'y hein? Mais vous n'y allons pas, ouais ça pouvait. Lors ben je me fais digestion, prends cinq millions de Mais monsieur, faut pas ici. C'est un dé dans cas, elle a pas de aucun choix encore. C'est seul bon directeur qui a retiré mon côté meilleur, parce que leur imaginer au monde à cléter bottes les cadenas les clous sans faire normal d'y gagner accès pour faire le faire toute saluer avec. On s'est obligé accepter faire tout ça, demander un peu. Malgré mon bébé avec, elle continuait bambo. Lui mettait en genou ta couille petit bébé. Oh mes amis mes amis. c'est si je si m'en avec mon mes amis. M'a ensemble avec mon pour mettre ma nous pour sentir, pour sentir. Après ça vous me dit. Mamie. Ami Mami, Mamie m'en vous. cherche m'a, kadna, klete bae, ma, kletel! ma kletel! Aye, si je ou nous pour battre M'a bébé ici. clé, oui? ou le prendre non, bon Depuis 10 ans, par un bâton, je dernier bâton à 14 ans. Ça veut dire, grand, mon 33 ans. Je mm -hmm. suis la Je ne pas de mes toujours maltraité. Mm -hmm. Jean de Benoît, tout le monde connaît gens et tout le monde connaît que qui sont toujours à faire à chaque fois qu'elle me toujours dit mon comment la maltraiter y a pas jamais bleu quoi y est toujours pas sympa bon et petite les connaît que me avec les petites les dit papa va souffrir encore mot d'encore elle maltraiter la toujours qui est encore les toujours jouer mais le oh que ça veut dire c'est pas et pas première fois la callo mais qu'elle me connaît des fois des fois que femme qui veut bâton Non, madame, faut faire un bracalé sous les neigles et pas un neigle seulement pour faire un bracalé sous. Faut faire un bracalé sous les neigles. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que vous bateau qui tel Mais elle avez fait un douce tout. Wow. Si Jean, si Jean fait un sport, ok, si Jean. Vous ne pas faire un bateau. qu'on oh. ait mm. importance. Et alors, besoin de dire que Jean-Consan, il dit l'acheter je content. Ok, ça veut dire que c'est propriété privée, louée. Comment l'achete-là? C'est quoi l'histoire? C'est Comment l'achete-là? Non, mes parents, Dans okay. mes disais qui est-ce les parents ont touché les robes. Et toutes les parents ont mobilisé, ils, mm -hmm. ils ont tant de gens pour venir avec le récit qui a touché l'argent, qui a acheté et... Est-ce qu'on va décauser? <laughs> est-ce qu'on va décauser? Non, faut nous boire sous Faut nous faire boire caler sous si les gens. Aïe, pas si pas ah, mes amis. Non, non, non. Ti si et puis Avec soufflet. Même si après, pas Même si après, pas passer avec un gens. Ou passe mon soufflet, je pas tout passer, ou ne sais place. Même si ça c'est dans un ou vous reste restez dossier, vous m'avez venir chercher un bilan. Mais si vous comprenez, mais vous passe mon soufflet, je passe mon soufflet. Après, ça, vous so, me dites, j'aime ma douce, j'aime aussi chérie. Pas l'amour je pas arrivé dans la soufflet. Non. Si je ne pas capable de soufflet, je trois pas en arrière, puis je cherche un rocher. Même chaque fois me tête, quand même, après ça, nous tous nous est-ce qu'ils sont dit Chaque fois que je petit je soufflette suis soufflé et nous me suis pensé tout était cassé. Non, monsieur, elle n'est pas ça. Elle n'est pas comme ça. Elle ça. Elle a pas ça. Elle Papa. Elle ça. Elle ça. Elle Ti gentil gentil faut pas ici avec les femmes. Ti gentil ti jan. Y a fait mettre bail la niche foumi, oui, ti jan. Fais respect. Mm -hmm. Et moi, j'ai voisiné moi aussi, bah là. Mm -hmm. De j'ai été mourir. A chaque mm -hmm. fois que la bat, moi, c'est toujours à appétit. Et là, oui, monsieur, a la. tout le monde connaît son advise. Oh! Rassariel. Mm. Eh, eh, eh. Adventiste. Non non non non non Tijan, Tijan non. Hein eh, eh. hein, m'a prend ça nan mou. Adventiste oui oui. Où sont passés les 10 commandements Tijan Hein Où s'aimé Pour manger saba ba ba de fiya. Faut pour manger saba. <laughs> ah Y'a la trac. Pour pou manger saba la ba de Si jean vois de 26 c'est pour battre madame ou tigeant. Mais qui côté ministère personnel passe. Ou pas qu'on a qui l'église, ma chère. Allez, mende pour responsable la famille dans l'église. La pote pleine pour tigeant. Ou ka ou est tigeant ancien l'église, oui. Et puis, kou n'y la battre madame. Tigeant, faut pas ici. Oh oh. Lire les frères et neuf, ou bien. Lire maintenant même quand y c'est pas li, M'tegé ton mouri déjà. Ah, oh, c'est pas ti Jean Adventiste là. Mais son l'autre frère, elle reprend pour nous. C'est pas ti Jean Adventiste mais son l'autre frère qui Adventiste si c'est pas l'autre t'app mouri déjà. Ta l'ait, elle reprend pour moi ma commère. Et moi gagne voisin moi aussi bah là. Déjà m'tegé ton mouri. À chaque fois que la bat, c'est toujours à petit rien. Et l'air ouais monsieur à là. Tout li, li le monde connaît son avocis li. lire les frères et nez fort bien lire même quand y'avait mm -hmm. si ce c'est pas li, ils étaient en mourir déjà mm -hmm. oh ok t'y gens sont vieux pas. mais ce frères et nez qui toujours sauve au oh. en bas gens ok avocis pas fin toi mauvais bon. les Ariel qui mauvais <coughs> Si sinon d'abdit t'y gens c'est pour manger sabal la kalou, e manger sabal à monsieur <laughs> non manger sabal à gouvre par ici, ça fait longtemps que je j'aimais manger un bon petit diri ensemble avec légumes avec mori pas ici, bah c'est sérieux. hein, il y a fait fin faire diri le gaucho dans un carton, comprenez? Vous avez dit, vous avez dit, et puis dit, vous avez dit, vous avez dit, Et puis dit, vous avez vous avez dit, mangez la vous avez vous avez dit, vous vous dit, dit, On dit, vous moi vous avez dit, vous vous qui mmh. te m'a répondu, depuis mmh. c'est madame Nicolas ferme porte l'île cadenas et l'île. Et actuellement, mmh. si j'en prends l'île, depuis mercredi, depuis mercredi, je prends l'île. Et c'est moi qui sorti, qui te kaille pour l'île, à toute bagarre là donne, je prends petit mouin, je prends rad moins et puis je prends toute bagarre Et okay. c'est madame Marielle? Non, non, non, tu sais, je vais nous les Oh, non, tu sais, tu sais, tu sais, faut pas ici. Nous les garçons hein, ne pas pas tu les les hein. Monsieur, faut nous pas comme ça. Nèg la je vais madame, marier là, je vais m'en je vais m'en je je monsieur ou madame ou mais nous les garçons faut pas faut nous pas comme ça c'est très ici L'air que au gondi ménage et puis ménage là gam madame mariée et puis la passé ensemble avec madame ni et puis ça a passé <laughs> pour la passe à madame ni hein? et vous même vous passe à ménage et puis la ménage. Fâche! Ou pas ka gen madame ou bo kote bi? Ti menage la passe ensemble avec moun pal ou a fè jalousie? <laughs> non, c'est triste, c'est triste. Ti jon pa ka nous sa. Nou pral dim fande yo, pi doucement ti. Pour ki so pas kite l'autre la ou pran sac de avec A vez ou vle toujours nan sac de yon. Mais ti jant, ti jant, faut pas ou pa ka bat madame nan kon ça hein? Juste bon, en fait, quand que on fait ou ne devons pas jouer, ou pas dire dit nous maltraiter, ou pas dire balcalot ou pas bal dire que que Oh, que c'est l'amour, c'est l'amour fou. Où femmes qui les nègres à battre les Qui les nègres bâtons sur Les nègres jalousie. C'est l'amour. pas contrôler qui fait la boboie comme ça, chérie. La boboie devant derrière, a en l'air en bas. monsieur Imaginez-vous. ou mettez-moi des mais tu pas comme ça. pas comme ça. pas comme ça, pas fille est dans la ville, qui pas comme ça. Tu dis que tu pas vrai du tout. Parce que uh -huh. si ah, si ah, dans pas tenant... uh -huh. même mais pour qui raison à jalousie pour qui ça fait là. France, mine, je n'ai okay. eh. pas accès à ce C'est la de en marché. Parce que marché a tout près. Je n'ai pas accès à ce que je pris Je ne sais de qui Non, belle Belle, belle, belle, belle. Belle, belle, belle, belle, belle. belle grande pas belle, belle 50 pile euh, crème mélénon. Natural, papa, ici. Très jaune. Ti Jean Josephou. Et, et, et, comment dans le soleil. De vous, ah, oui. Eh, mais, eh, jean il soleil vraiment. Il uh -huh. e soleil. Comment il a pris les Oui, oui, attention. Uh, les, la jalousie rend le fou. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, <laughs> <from Zalgen> <laughs> Il n'y a pas de femme qui a fait jalousie. Il a un niveau. Parce que mm -hmm. tout moun monde est jalous. C'est normal. Il suppose si faire jalousie. Mais à un niveau. Ou alors on fait grand mm -hmm. monde pas grand monde. Parce que grand monde bat tout moun. Moun, si moun Effectivement. Petit si moun ou bat tout si moun non Mais grand monde, moi, ma 40 ans. Si je pas cap, pas ma genou à battre, je vais genou. la leçon. C'est où les choses à côté de clouer cloues. Je vais mettre parce que pendant combien de temps, il met trois genoux là pour là. Oh, je vais toujours mettre mes genoux comme... Je vais prendre mes petites lits. Mais comme il est... Ok. Ou alors pour l'apprendre ma mère trop grand. Ah qui est côté... Tis-je en prendre pour mes petites lits. Mais qui est côté... Tis-je pour ma dame? Wow, c'est triste. C'est... Au dernier petit lit, quel coq Et puis... Il te fait tomber Oui. Il te fait tomber pour le chloré bon patley. <laughs> le chloré patley. Mm. Le bateau. Le bateau, c'est même. Oh, fais-moi du là. Parce que son qui en pile. Les vulgers en Et bien, ça fait de l'encore. ça. Il finit de battre. Et puis, pour nous, là, les excusez-moi. Parlez pas madame, parlez parlez. Je lui dis comme ça depuis à 5h10 du matin, il t'ai gon bois raide. Santi j'en t'ai gain depuis 5h10 du matin madame. Oh, tu j'avais dit il pas de côté. Mais c'est quoi l'histoire hein Parlez parlez fort non. Non, <muchempe> derrière mm. C'est l'île de Vinfet. Et l'île de pas jouer. Maintenant... Ok, ça veut dire que tu es sauté là, Kali, toi, mais... Et puis, l'île de pas jouer, nous, le nervé. Oh, mon dieu, nous sommes en train de déposer. Non, non, non, messieurs, nous ne pouvons pas faire ça. Faut-nous, patient. N'est-ce pas que tu es sauté là, Kali, que tu es madame, oui. Non, monsieur, mais il est tombé. <muchempe> Amézimi sévine avec tout à fait tout manger il devine de manger et puis elle pas joué nous OK les gens bâton en ça il tout fait journée la mande mm. mes mm. excuses mais excuses là sur tes fines touille me qu'on t'a viré d'eau ou qui t'aime sous cabane, et puis les petites mains enterré il t'a jeune cadavre là et puis il t'a les papa il tape dit comme ça pas petites relé le papa comme son personne, son un petit fils, il phénomène. Il on a l'air, on a l'air. On a dit comme ça. C'est qu'elle dit matin elle t'a parce qu'elle est boire dedans. Parce que est un mot vulgaire. Elle n'est pas jeune. n'est pas jeune, mais parce qu'elle dans le cas. Et puis immédiatement, dit comme ça, elle est Oh! bon Ah! Il faut oui. Ah, c'est... Mon Dieu que sauve, vous là, oui. Elle avait dit que elle tout à fait boulevin des Oh, mon Dieu que va. On avancé. C'est pas que vous a dit que que vous dit dit dit 5 et 10 matin, t'as fini à vos Jésus, je ben, ne sortir à tout ça, quand <BIAN> elle oh. pas dit qu'elle pas de En tout cas, Je de pas pas de pas de Fois. Oui, même pendant le jour. Hier, je suis so venu à mm -hmm. 10 heures. Mm -hmm. okay. Pour moi, je suis venu à 9 h ou pas là. Et à deuxième, je suis même Et à 9 heures pas là. Et je suis venu à 9 heures. Et je suis venu à 9 Et je suis venu à 9 Et je suis venu à 9 heures. Je suis venu à 9 heures. Je suis venu à 9 heures. Je suis venu à 9 heures. Je suis venu à 9 Je ou pas qu'à grand monde de régler. Ou pas qu'à grand femme comme ça pour abattre et puis, fille a pas qu'à sourire, si belle dame comme ça. Non, non, non, nous ne pas accepter pour continuer à parler les filles. Ok, Tijan? Et grand monde, oui. À la traque. Et si vous avez comme ça, les ou comme ça, qui Et là, tu es là. Et ça, puis mal encore. Maintenant, ou pas qu'à y aller pour m'a fini ça, m'a mm dit. Allez, pas -hmm. l'eau, madame. -hmm. La cause. Mm -hmm. Non seulement fini, m'a dit. Et puis dit comme ça que et puis quand a un problème estomac, mm -hmm. l'estomac a fait mal. OK. Malgré me coucher m'a crié estomac mm -hmm. a fait mal. Dit même quand même faut le faire bagarre. Et m'a Oh Oh, si j'avais dit fille avec toute souffrance estomac fait mal ou battre les puis qu'il y a là pour la mm -hmm. Oh, tu gens non, non, faut pas comme ça. Il avait dit, il faut jeter de l'eau avant là la avec. Oh, tige, non, non, non, tige. Crié, oui, la fait <coughs> bagaille. Et avec pour monsieur, un tige, non. Il dit c'est vacabon. Et moi-même, je traite pour premier monde qui va vacabon. Parce que. Et puis, il joue Salvin Badouali. il... c'est pas avec moi. Non, non, non, non, non. Ça, c'est viol. Ça, c'est viol, tige. Parce que, il y a une femme une fille, sans consentement, les puis, là c'est pas c'est Tijan louko, OK c'est pas Tijan Louko donc on va ca fin batte fi l'estomac la fait mal sans consentement pour coucher encore non ça c'est viol ça c'est viol Tijan non a pas ca continuer comme ça ma crier bon brail tu déjà arrêté oh e, non non <laughs> <laughs> <laughs> et en Tijan l'homme il dit que tu et là bien c'est Tijan qui parce que moi même pas bien avec elle Mm -hmm. malade élèves vont fait normal les prend les li les me mm -hmm. tout me coucher et demain si je malade et tandis que tu malade et ma crime m'a souffrir l'a fait bagaille oh tu ou sans cœur non tu ou sans on faut pas qu'on et pas non christina dok. la peine aux femmes c'est pour toutes femmes et pas zinz, zinz non. <laughs> et nous juste fait une <laughs> donc Donc, j'en gens, well, ouais, l'autre t'a traité des vacabois. Les malades, les prend soin. Ou même ou fait une li à tout ça ou décharger quand même. Faut pas qu'on satisfie. Qu okay. Y a pas qu'à prendre tout douleur ça en seul coup. C'est pour ça le métier mm. là. et pour ça le métier de cala pour faire bagarre en yoko. En yonko, comme mm si -hmm. j'en sont vil guerrier, tout le monde compte, j'en retenais, oui, le retenait, mais non, il va respecter madame, non, Kaeli, la plume, c'est votre laka. Oh, mais si j'en ai même son ramasse tout, si j'en travaille, non, comment ça y est, le corps, quand tu as connu un bout de fer, oui, non, j'ai, mais madame, comment fait tout mon bâtiment ça après tout, oui, et pour le tomber mal, la plume, et mon limite, non, on, on ferme quand il ne pa respecte pas madame. Et ça fait pas les comme ça. Et ça fait ne comme pas les oui? Il les Il ne pas les dire. Il ne faut pas dire. soit ne le pas dire. Il ne pas Il ne pas Il ne pas dire. pour ne pas dire. ne pas Linda mm -hmm. si dit que ça m'apprêtait toujours, on tout le temps. Et il a l'autre monde qui a besoin ça. Non, pas madame. C'est entre de le pas fait Non, je ne pas si je Parce que je trois, je Et depuis le fin de la journée, je c'est tout le temps que je faut me sortir. Parce que je ne suis pas je si pa suis si le baguette on sauve, yon ka mette elle dans la prison la plage. Même en même pral dans cimetière. Effectivement. Et puis qui est-ce qu'elle plage Petite mouan, Petite tijon fait mouan. Petite tijon pas qu'on paye l'école, Petite pour mouan. Petite tijon qui okay. ça le fait. Li ka la gotti sak diri dans la comme li di le met manjon go dans la cage là. Li met ton okay. sak chabon, le met ton silou, le petit tijon fait pour mouan. Et puis si ou okay. so elle revient le baron manje, pour le manger, li prennent comme domesik, li boum lavera, le petit tijon fait pour mais c'est nous tendez, met ton petit sac diri avec un galon l'huile, un sac chabon nan kai, pas vle dire qu'il y a femme pour ça? Pas vle dire provision en gros, il y a des gens qui font des responsables? Ou ach ton petit sac diri avec un galan l'huile, avec un sac chabon, ça pas vle dire qu'il y a femme? Ça pas vle dire qu'il y a une provision en gros, mais c'est note. nous. Nous allons nous faire et la communauté masculine. Ya, comme ça. qui est rien un problème dans madame non. comme si j'ai dit l'acheter moins fort si j'en vient bam resia et la vim sous cotigeant la vie petite mon seule grande petite moi li sous cotigeant OK madame OK c'était un plaisir en tout cas t'en fait si t'en fait sport parce que nous ne pas tourner dans le dossier ça encore pas ca ou se ensemble avec on fille et puis qu'on y a là pour que ou à fille à comme ça non non non non, non. li pas supposé si fait Fia c'est madame ou Liberté grande c'est vrai mais faut que ou pran soin fi ou pa ka bat li. Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue dans Insolite nous pour journée aujourd'hui Quoi c'est causé Quoi c'est causé Non te di nou bon matin ka rive dans pays d'Haïti pour chercher l'école, nous parlons. Et ça mis ça moun TikTok TikTok a gagné, en nous suivant ensemble. Je suis présent de l'indicatif. Je suis Tia. Je suis Tia. Allez, Je suis Je Je suis Je suis elle est au brise. pou pour laver Mesdames, mademoiselles et messieurs, face ensemble avec situation pays d'Haïti à vivre pendant le dernier moment, ils là. rive non au ou est que l'État, Lorsqu'ils non non Kafou, ou, non kafou ou autorité autorité Ils sont là. Ils tête l'état pas sont là. ou sécurité. C'est pour ou même ou et moun sa yon kap touche, faut que ou bayon yon leçon. L'on rive kafou ou yon zone Gen problème, pièce autorite pas décidé de résoudre problème sa, ou pas supposé kite le passé. Allez nou l'autre zone, tandis qu'elle quitte zone sa, li pas décidé de faire un yé ensemble avec elle. oui, pourtant des de messages sa. C'est extrêmement important. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Chaque jour, nous constater une totale indifférence du pouvoir politique par rapport à l'insécurité a va le terrain dans le pays. Chaque jour, nous avons arrogance. L'insécurité hein, prend un cran en plus. Et comme le monde dit déjà, chaque fois nous pensons nous n'avons pas arrivé plus bas que nous hier, nous avons l'autre bagaille qui est plus pas que nous n'avons Depuis quelques temps, nous constatons que a une menace sur tout le monde dans le pays, sur toute institution, institutions. Les dates importantes dans le pays les dates historiques pas respecter. respectées. ah, ça a fait là. Pour le fêter, ce pas là que là, le le l'autre côté. Les nous songer, mmh. qui sacrifice ils mmh. mmh. ancêtres ont été consentis pour nous être capables de sauter ça aujourd'hui? Nous le 1er janvier, 2 janvier, 18 mai, 18 mmh. novembre, toute date qui est sacrée qui fait qu'on est que Haïti, c'est le premier pays qui est campé. Pour dire tout le monde c'est le monde, le monde pas obligé de rester avec le monde. Et puis nous c'est pour un petit pays, cap chiffonné les nation comme ça. Mm -hmm. Que nous Ce C'est pas parce que nous c'est chrétiens, c'est pas parce que nous c'est protestants pour nous pas ouais ça cap passer, pour ne pas subir ça cap passer autour. Effectivement. La semaine qui s'est passée, nous avons passé dans l'église d'Ikini. Un jeune garçon entré avec un mitraillette qui l'emmène, il traversait toute l'église, là, il montait sous chèque l'église, là, il fourrait même en dedans au presbytère pour le râler au nom qui a présidé un culte. Là-là, avec lui, les remettre les bandits, lui retourner calmement, comme si c'est dans la chambre ni il a pas entré, lui prendre un pasteur, lui sorti avec lui, avec un mitraillette. Et je dis, il y côté ça. Je dis, il y a côté élection qui te faite, côté élu, côté responsable. Yo. Côté la police nationale d'Haïti, 509 fantômes. Nous ne nous sommes pas suspendus dans le maralalé. Leur nation arrive dans le stade. Côté dirigeants, les ont un comportement qui est identique à terroriste. C'est la nation qui prend le en main. Amen, vous avez dit, vous asse jounen jodi a dirijan yo mette 11 fè yon avec ansanm avèk gang yo pou elimine nou comment faire bandi ap touye moun population decide pran manche li pou le défendre parce li la police pa ge kapasite Eh bien chef gouvernement d'ou pa fait jouer de beau kite bandi yo fe sa ou sa ça montre ke comportement dirijan yo avèk yo, pa ge différence Alléluia. Hmm. Le dirigeant est indifférent à toute sa nation qui a subi. C'est hmm. nation qui peut prendre destinée en main. Alléluia. Et si nous ne faisons pas, personne pa ne peut faire le boulot. Claude, so de nous là pour nous faire la guerre, si ça a traversé dans la tête, au paquet de bonnes monde, ni sur Internet là, ni dans l'église là, puisque le pays a son pays divisé à cause de désinformation qui a donné, et même les gens qui ont les têtes de pasteur, qui devant le paquet de bonnes monde, ils ont zombifié les gens. Et ils ont mis la Bible dans la main. Hier, dans le jeûne, nous avons eu un toute peuple bon Dieu Qu'après les amours Nous ne sommes pas capables encore Parce que si nous arrivons nou dans stade Même l'église nous peut venir Qui côté nous pour Parce que la solution C'est au pied de la croix liée Lui par le palais Lui par le parlement Lui pas le quartier général Lui par le caserne il n'y a pas de personne sur la terre. Parce que la terre abandonnée à lui-même, Haïti particulièrement. Puisque dirigeant nous a amassé l'argent dans tout le pays. Mettez l'ordre en Haïti par préoccupation. A. Des ordres l'a profité tout le monde. Et nous avons constaté dans le pays ça, que je ne prie mon Dieu soulier qui fait que me racher. C'est l'étranger qui a réussi dans le pays. Tout étranger a réussi dans le pays. Tout le monde qui sort de l'autre côté qui vit, a réussi dans le pays. Tout le monde qui a les têtes mulates, tout le monde qui a les têtes rouges, tout le monde qui a les têtes libanais, arabes, syriens, tout a réussi dans le pays. Mais c'est nous-mêmes, nous sommes c'est nous-mêmes, les vanus de 1803. C'est nous-mêmes, nègres qui étaient campés pour sans nous écouler, pour nous dire non, ça ne pas pas faire comme ça, parce que nous sommes tous créés à l'image et pour la gloire de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons subi. Et en plus, le monde a essayé de faire peuple bon Dieu à comprendre, c'est pour le reculer mon ennemi, pour le quitter les vin, faire ça et avec lui. Mais nous m'a gardé la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. Allez, regardez avec moi, s'il vous plaît. Nous, j'ai montré nos bagailles là. Ce n'est pas qu'on s'allie. Dans Luc chapitre 12, verset 39, nous voulons faire vite. Mais nous voulons bien comprendre. Après ça, pour vous ne pas déformer, ça nous dit.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 Dans Matthieu 24, verset 43, nous joignons exactement même parole. ça. Maintenant Jean chapitre 10, verset 10, nous joignons l'autre parole. Jean chapitre 10, verset 10, nous joignons l'autre parole. Et l'autre parole, ça a dit nous, le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle laient en abondance. Et maintenant, demande l'église, est-ce qu'on va vivre en abondance Abondance de paix. Abondance de joie. Abondance abondance d'amour. Abondance de sécurité. Abondance d'éducation petite nous. Abondance pour nous tous qui doivent manger, pour nous qui doivent la santé, pour nous qui pour nous mettre sur nous, pour nous qui côté, pour nous voir, petit, nous jouer, côté abondance là. Nous pas dans l'église angélique, ce n'est pas dans le ciel, nous sommes sous la terre, les ont passé, nous subissons. Amen. Et les prédicateurs ont campé devant nous avec la parole nommée. Il faut que parole, ça pas un bagage qui pour aliéner nous, pour faire nous tourner zombie mais son parole qui pour ouvrir l'esprit nous. Alléluia. Parce que la Bible dit mon peuple périt, faute, faute de, de connaissance. connaissance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc si c'est ça la vie ne fait. Ou bien responsabilité pour parler. Où est-ce que ça a vu Où est-ce que a Est-ce que vous avez pour l'éternel voyant un jeu camper devant Port Paula? La voyez parce qu'elle est capable. Les a moyen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre a-t-il déclaré. Hmm. Mais nous-mêmes n'avons pas par la foi. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ah bah, qui répond, le juste vivra par sa foi. Mais foi pas une foi passive, foi pas une foi inactive, foi c'est une foi prévoyante. Parce que tout ça au café, l'Éternel Pape vin le L'Éternel ne pas la voix mort mettez la parole comme boussole, ne mettez la parole comme guide, Oups ou s'est au bon Dieu qui est vivant, Oups -vi ou s'est au bon Dieu qui vrai. Lui, est vrai. La parole, c'est la vérité, c'est au Dieu immuable, le pas le pas là, pour chiter, pour Il pas, ne met pas la pour ne met pas quelque chose comme mon ennemi pour me dévorer, ou les pas un moyen pour prendre responsabilité. Si pas de l'État dans un pays qui a protégé, c'est pour protéger tout. Alléluia, Amen. Graoui. Si pas l'État dans un pays qui a protégé, dégagez-vous protéger, ou, ou protéger Mes amis, papa, ici, on ne retarde pas de paroles encore la parole comme guide ou au bon dieu qui vivant ou au bon dieu qui vrai parole c'est la vérité c'est au dieu immuable il pas changé il pas mis là pour chita donc bèque quelque canon mon ennemi pour mon venir dévorer ou bon moyen pour prendre responsabilité c'est si pas que l'état dans un pays qui a protégé c'est pour protéger tout Alléluia, filet mon chatou, papa ici. filez mon chatou, filet mon chatou. Protéger tête ou caca Alléluia. Mais Claude, Bible a dit tu ne tueras point. Mm -hmm. Comment protéger tête point Et bien maintenant, nous venons légitime défense qu'a planifié. Qu'est-ce ça nous d'où? Légitime défense qu'a planifié. On pas obligé saisir les bagailles d'arrivée parce qu'on est là. On pas déplacer pour assassiner personne. On pas déplacer pour déclarer personne la guerre. Ou pas premier trajet pou ou pour aller descendre, pour aller dire personne, vini parer pour vous. Mais l'on couche mm -hmm. la ka ou paisiblement. L'on pour les marcher gentiment. L'on va marcher humblement. Ou marche moun paraît li vin gojo. Puisque paguen moun, c'est pour parler pour li. Effectivement. Alléluia. Nous pas parler des personnes, Nous pas parler des personne. Mais bandi a débarqué dans la zone. Vin by problème, c'est pour défendre tout. Bandi a frappé pot la caillou c'est pour défendre tout. Ou nan machine ou bandi a Vin emmerdor c'est pour défendre tout. Alléluia que bon Dieu, gaillé kaka bandi. Nous pas qu'à continuer rester comme ça dans pays sous prétexte que nous sommes protestants. Pasteur qui fait nous ça yo malhonnête. Majorité là dedans yo tout bien y'o là-bas. Petit y'o là-bas. Même j'en avec politiciens yu. Alléluia, ge bon Dieu, oui, c'est ça. Parce que celle là même qui n'a pas d'haïti madame, ni petit, tout à l'étranger. y'a pas étudié. Après ça, les ovina a faire fait éducation sexuelle pour nous, pour y a dit nous. Nous jouons à papa. Nous comptons à papa. Nous habituons à papa. De même pour les politiciens Nous jouons à pays Nous comptons à pays et comme ça. Yes! Yo papa me rien même mouvement bois calé parce que yo wè défendre tout. Parce que yo, wap, si que yo lever contre bandit, demain matin w ap passer pren yo. Ou ap sou yo kap ap ou kap fokwe tout vie tété ou pa pas accepter demain matin. Eh bien, peuple haïtien c'est parce que ou pa gère intérêt ou en le pays. Ya. Nous-mêmes, nous n'en payons pays, Nous avons deux bras balancés. Mais gloire soit rendue à Dieu. La droite de l'éternel est en notre faveur. Alléluia! Amen, Nous sommes capables de planifier une légitime défense. Parce que nous connaissons très bien. Nous ne sommes pas que l'éternel des armées. Alors nous continuons la moi, moi, arrivé sous Néhémie. Ouvrez Bible ou avec moi, s'il vous plaît, dans Néhémie chapitre 4. Néhémie, c'est immédiatement après chronique. Moi l'ouvrir Bible, moi ouvrez Néhémie, t'es dans une situation difficile. Les murs de Jérusalem, après la captivité, étaient en ruine et nation, t'es fin de la L'éternel sous cœur Nehemi avec Esdras Pour y retourner Pour y venir reconstruire les murs de Jérusalem Leur arrivée, En pile ennemi commençait à moquer yo. Tout le monde qui est patrimé peuple juif commencé à passer au Nantintin Et il commençait à faire yo, des menaces Tout premier bagaille que fait est de bon Dieu On n'a pas parlé, on nous suivait Parce que là, nous ne rien Dans Néhémie chapitre 4, verset 4, et me pour nous lire avec moi, jusqu'au niveau rejoignent Néhémie toujours. Le Néhemie devant l'Éternel, qu'est-ce qu'elle dit Dans verset 4 là Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mais briel ça c'est pour la prière un homme qui n'en sourit avec ennemi Oudim bon Dieu dit aimez vos ennemis, on prend parole là hors contexte et puis on fait des ordres avec elle. Mais l'aim continuer l'ennemi, mon premier bagarif nan l'alcool. Bon Dieu. Alors nous-mêmes nous, tous ces salles quitter pour nous comme exemple. Premier bagarif pour nous faire c'est pour l'alcool. Là nous faisons alcool. Bon Dieu, nous pas laver. C'est pour nous pas pas laver avec hypocrisie. Ou père mon nan mon nan de pour ou trembler en pour petit bonjour et Bon Dieu connaît ces mensi. Mon nom pas même. Ou père mon nan Mon pas qu'on père mon Alors, je vais regarder chapitre 4, verset 9. Lui avait Qui ça le dit Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Nous prions notre Dieu, c'est l'inougué. Et nous établissons une garde jour et nuit. Pourquoi Pour nous défendre contre leurs attaques. Les Malen 12, 13, 14, qui s'amènent Or, oh, les Juifs qui habitaient près de dix fois nous avertir de tous les lieux d'où il se rendait vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple «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 Haïti a pas pauvri. Classe moyenne nan vann tout salte gen pou le payer kidnapping. Gen moun ki finik pa kapab anyen encore. Jodi a, nou pa kap konté veuve, nou pa kap konté orphelin, nou pa kapapap konté moun kap soufri, trip moun yo ap rache, parce que gen de le son seul moun ki de nan famille, an te kon longe men ba moun, yon Sans pitié. Pour l'argent venir. Dans le stade de l'argent est il y a tout un monde qui peut l'argent pour aller chercher l'autre l'argent. En d'autres termes, le classement est non rien casser. Nous ne pouvons pas faire ou pas en avant. Est-ce que c'est l'éternel qui dit ça Samuel l'éternel dit là. Il dit, ne les craignez pas. Ce n'est pas nous-mêmes qui prenons le goût avec eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Parce que si vous pas lever mot l'Éternel pas mettre force là-dedans. Combattez. Pourquoi Pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Parce que ou même ou gen bien ou gen racine dans le pays ou pas même gens avec l'autre monde qui a passé, qui est en transit, qui vient de faire l'argent, mais qui pas concerné par le développement du pays. Ou La Bible dit dans le verset 15 Dieu a agi. Ça pour faire fil pour l'éternel qui a fait par là. Mais ce chitala pas jamais fini, c'est un vent qui a été pipi qui a l'éternel fait. Parce que les moyen, les dit Josué, levez pied, avancez, je vous dis, on va passer la pièce, ça va être de l'eau là. Les conduit Israël devant la mer rouge, mais bon Dieu pas fou. Et je dis, y a des choses pour faire. Si on ne fait pas là, l'éternel ne fait pas là. Alléluia, sous pas prendre mon chaire tout contre bandidion et eh bien. Comment l'Éternel va le faire mettre force dans point et tout pour exercer mon manchette sur dans le pays d'Haïti. À la traca. Et la Bible dit nous parce que Néhémie avec nation fait sa priorité fait le verset 15 lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis Dieu anéantit anéanti leur projet mm -hmm. et nous retournâmes tous à la muraille. Chacun à son ouvrage. Ce n'est pas agi, ah, l'éternel pape agit, non? L'éternel Pablo vient à C'est pour prendre responsabilité. L'homme garde verset 16 à 18 là continuer à comprendre que nous avons des responsabilités dans la situation. Nous nous sommes des présidents, nous sommes chefs de l'armée, nous avons des chefs de la police, nous avons sommes personnes qui comptent sur lui, mais nous avons les bras puissants de l'éternel des armées. Mais c'est pour nous compter sur lui, ça nous est pour nous faire, c'est pour nous faire le tout. Dans les versets 16 à 18, qui ça nous lit dans la Bible là La moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, « D'arc et de cuirasse. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sept autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. » Ça pour faire, c'est pour faire. Alléluia. L'orphelin fait. Ça pour l'éternel faire la fêle. La faire. Chapitre là, dans les versets 21 à 23 pour finir, il dit nous C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps. Je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Et Mattheon, peuple de Dieu qui livrait à vous-même, vous pouvez avec la parole de Dieu ou bien vous marcher avec des informations. Vous savez, vous pouvez mourir. Mais mourir, c'est le rendez-vous sérieux qui est sur la terre. Vous mourir quand même. Mourir, c'est le rendez-vous qui va rater. Parce que même si oublie, rendez vous oubliez, rendez-vous à rendez-vous à Bablio. Allez. Ou pas mourir aujourd'hui, ou pas mourir mouri demain. Ou pas mourir par balle, ou pas mourir noir. Ou pas tomber dans un avion, le bateau a coulé avec vous. On a une balle qui va même viser vous, ou tomber sur vous la prendre. Vous avez même couché dans le cabane ou demain, ou vous allez lever. Mm. Qui laisse moun ki ka kaché mou? qui ka cache boule la mort. Qui laisse moun qui ka di le mort pas privé sous lui? Et, Et maintenant nous dit peu importe j'en wap mourir mais mourir dans le monde. Alléluia bon Dieu. Peu importe j'en wap mourir peuple haïtien, Li est important pour mourir dans le monde. Les autorités ou pas prendre responsabilité ou eh bien ou même ou supposé ramasser pied. Les nèg yo fini gré gang on côté après ça yo pété couri à l'autre côté faut pousser yo tourner à joindre gang yo pour résoudre problème là yo pa ka continuer à marcher sous moun Le konsa, La nèg yo finichi chita, yo mange on président comme ça en dedans la cailli après ça yo a monter descend pi es moun pa ka ba ou explication comment président fait assassiner comme ça yo pa ka promener sur moun quand nous metté yo non limite yo peuple haïtien Mesdames, mademoiselle, et monsieur bienvenue dans Haïti, pays spécial. Non, vous êtes si mounou. Tout ça, les politiciens dans le pays d'Haïti, t'as fait. y a ni chez mais il n'y a pas connaît qui est-ce qui mange l'argent. On regarde cette vidéo ensemble. C'est Mali qui va se faire manger dans l'être là. Vous ne pas manger dans l'être là Non, mais... Oh, vous ne mangez pas là, regardez mon, regardez Bouchou. Vous ne pouvez pas manger dans l'être là. Ça n'a mon ans, ça Mm. Non, c'est Mali. C'est Mali qui mange l'être là oui. Oh, Mali. Mali Mali Quoi Elle lave. Elle lave Elle lave. Elle lave. Elle Elle mange là. Elle Elle lave. Elle lave. Elle lave. Elle lave. Elle pas lave. Elle qui est-ce qui manger la tla comme ça? Qui est-ce qui manger comme ça? -hmm. Ah, ou m'a dit mali tout. Qui est-ce qui manger la tla comme ça? Est-ce que la tla n'a pas? La tla n'a pas? La Oh, monsieur. Avec des Malik bouc émissaires. Mais la tla dans mon tout Les enfants. Oh, oh c'est trop chou, papa, ici. Avant de manger la petite là. Mm. Mm. <coughs> Mali a mis chèles pas qu'on aille. A pas de C'est ou blague là? <coughs> <coughs> Ça veut dire ria tu as en que Oh my God, nous t'y mounes toi à <coughs> Allez, nous. dit que nous lèvres déjà? Hein? Eh? Ou pas moi j'ai lèvres là, non? C'est Mali. Mes bouchons pleins, plein mon plein. C'est Mali ça va, salier. Hein? Salier? mes amis. Oh, bon Dieu. Les mm. enfants, oh. Mais nous en face, moi. Mais nous en face, moi. Okay. Mm. Alla, <laughs> <laughs> oh, les enfants, c'est tellement cool, papa. Ici, la l'autre. La. Tout ça, tout ça, chef, nous yot a faire. Tout ça, chef, nous yot a faire. Comme la nomme, mais pas moi, c'est l'autre. La. Nous on n'avons pas l'autre. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la république des coquets, seul volet au prêté Qui vivra, verra, qui mourra. Cacara. Moi, tout merci parce qu'on suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Rendez-vous cassez talent comme ça pour une autre vidéo et pas oublier à 7 heures, n'a gagné live, quand tu capable participer ensemble avec nous. restez connecté, non pas fouko, Foucault, cap souhaite passer un bon samedi, un bon week-end, n'a pas pas Dieu, pendant encouragez vous ou continuer défendre la tête, de défendre famille, de défendre la communauté, pas quitter n'importe quel monde de côté ou pour venir faire ça et mais pas ici, c'est mettre corps qui veille corps donc c'est eux même qui vous protéger tout et non seulement ça tout protéger pays ou bataille pour pays ou pas de pièce monde qui vienne faire pour vous. moi remets en pile et non pas me Bisous, bisous, bisou bisou n'a croisé talais comme ça